C'est plus fou, pas que... Et voilà, à nouveau jeudi, émission Radar numéro 69, du jeudi 10 janvier 2019. Bon, bah, pour ceux qui n'étaient pas là euh, la semaine dernière... On a encore réclamé notre vidéo manquante. Oui, mais on va la réclamer, mais pour ceux qui n'étaient pas là... Euh, donc le 3 ah, janvier oui, moment, fait la même. On, on leur souhaite quand même une bonne année voilà. donc, bon, euh, cette émission s'intitule savoir-être alors on va rapidement rentrer dans le sujet mais avant, bah, bonne nouvelle j'ai passé un petit coup de fil avant de venir ici à 17h20 et j'ai appelé notre ami Eric Pedotin euh, oui, qui alors. était interné et bien oui. il sort demain à oui. 15h et je tenais à remercier euh, monsieur Jacques Gaillot qui a appelé Eric et qui, à mon avis, euh, n'est pas resté les deux pieds... Euh, il fait euh, beaucoup pour Eric. Voilà, et il a fait beaucoup pour Eric et, et donc Eric sort demain à 15h, donc voilà. c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle maintenant. On était quand même triste Oui. Euh, encore un coup sur Eric et puis un coup violent quand même. Hein. Exactement. Maintenant, notre émission Radar 42 du jeudi 15 mars 2018 intitulée « Légitime défiance ben, ». Eh on va l'appeler, on la renomme « Portée disparue ». Et « Portée disparu, comme messieurs Oleg, et Jamal Khashoggi, deux individus qui, par manque de savoir-être, sont privés de savoir-vivre. Voilà. Donc, il faut bien voir qu'aujourd'hui, à travers cette expression, c'est tout un, un modèle de société. Et, et donc, pourquoi, pourquoi est-ce que j'ai intitulé et j'ai désiré faire cette émission intitulée Savoir-être C'est que j'ai reçu un courriel euh, écrit certainement par un robot qui est visiblement programmé par des anglo-saxons vu qu'il n'y a aucun accent à l'intérieur de ce courriel soi-disant rédigé en français et qui contient beaucoup de mots anglais comme coaching, mail, voilà, donc tout à coup, moi, en tant qu'autochtone, je reçois un courriel prétendument dans ma langue vernaculaire, mais je n'y vois aucun accent, ce qui fait que les choses deviennent assez incompréhensibles, mais, mais l'essentiel c'est tout de même le savoir-être. Donc nous allons découvrir le savoir-être et je vais, vous lire, je vais vous lire ce fameux courrier du 3 janvier. Donc. Bonjour. Alors, qui, qui s'adresse à moi C'est le directeur de votre agence Pôle emploi. C'est-à-dire que le directeur de votre agence Pôle emploi, quand il embrasse ses enfants le soir, ses enfants lui disent « Merci, monsieur le directeur de votre agence Pôle emploi ». C'est-à-dire qu'il s'appelle ni Michel, ni Jacques, ni quoi, ni quoi du tout. Non, on sait, ne sait pas qui il est. C'est visiblement une société anonyme qui s'appelle Pôle emploi, qui doit dépendre du MEDEF ou un truc comme ça. Donc, bonjour. Euh, Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une excellente année 2019. Euh, que celle-ci vous garantisse une bonne santé une, une bonne santé <rire> une bonne santé vous alors, permette montre, montre justement parce oui, alors, on va faire un parallèle en même temps une bonne santé euh, vas-y fais voir où c'est, met une bonne santé vous permettre d'obtenir tout ce dont vous avez besoin et vous, à vos projets professionnels se réaliser, se réaliser. Oui, se réaliser. Voilà. Alors, à prononcer. voilà, donc ces dernières années, l'accès à l'emploi est parfois rendu difficile. Alors l'accès à l'emploi est parfois rendu difficile et, et est inscrit en gras, mais ce n'est pas l'accès, c'est l'axe euh, à l'emploi est rendu parfois difficile. Effectivement, dans des sociétés où la productivité augmente, et où l'informatisation des tâches, même maintenant des tâches intellectuelles, euh, est très avancée, eh bien, euh, le, le nombre de personnes nécessaires pour produire des richesses est de plus en plus petit. Donc, ce, Il ce... Y a oui, le nombre de personnes oui. nécessaires pour produire des richesses va s'amoindrir, et donc tout naturellement, euh, l'accès à l'emploi va de plus en plus se réduire. Donc on dit dans certains secteurs, notamment à cause de la concurrence, mais c'est pas du tout à cause de la concurrence, c'est à cause de la productivité. Donc c'est systémique et du nombre important de candidats sur certains recrutements. Alors c'est pour ça ils ont réalisé une, une enquête. Alors je, je suppose voilà. que l'accent circonflexe manquant ça doit être une enquête. T'es en, en train de parler le pôle emploi là Oui, voilà. Au printemps 2018, au printemps.